Zombie apocalypse. Yes, it was a good year for running an inn. The guests were drinking and having fun and spreading the news about us all across the land. Our faithful employees were working hard no matter how many exotic foods and drinks we ordered them to prepare. And although sometimes tiny problems might have presented themselves here and there, all's well that ends well, right? Yes, it was a good year for running an inn. Some lovely pets and awful pests visited us and we invited all sorts of clientele to our secret pit for some more unusual entertainment then the gods sent us prosperity arriving on hooves and by wagons and to repay the gods for their kindness we made sure they'd find watching over us pleasurable yes it was a good year for running an inn Peut-être même le meilleur, oui. Donc, venez, ne sois pas un us et nous Jolly dans le all, Après tout, l'édition anniversaire du jeu est venu this fall, avec toute sa its et ses DLCs. Vous ne voulez pas perdre ça, n'est-ce pas Et ça, tout le monde, c'est Shirel. On se retrouve donc sur la présentation d'un nouveau jeu qui s'appelle Crossroads. In. Je vous ai mis comme d'habitude, comme j'aime bien le faire, avant de vous faire une découverte, je vous ai mis le trailer qui vous en a déjà dit beaucoup sur le contenu du jeu et que je trouve qui est un trailer pour une fois à peu près représentatif de tout ce qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. Donc, Comme vous avez pu le voir, vous avez des jeux de base et vous avez aussi des DLC que vous pouvez ajouter pour pimenter un peu plus votre gameplay. Donc déjà c'est un jeu qui est situé à l'époque médiévale, je vous avais promis de vous en trouver, je vous ai trouvé euh, Castle Flipper, ensuite il euh, bon, ben, y a Medieval Dynasty, j'essaye de voir un petit peu ce que je peux vous trouver au niveau médiéval, mais c'est pas si évident que ça parce qu'il n'y en a pas énormément, mis à part Kingdom Come, Deliverance ou a Black Tale, Innocence euh, qui sont les deux tops, euh, de, si on peut dire ça comme ça, du, du monde médiéval mais il y en a quand même des petites pépites comme ça et celle là franchement j'étais passée à côté donc on va le voir ensemble alors c'est un jeu euh, de simulation d'auberge médiévale où l'on va devoir développer notre auberge satisfaire les clients sachant qu'il y aura plusieurs classes de clientèle qui auront chacun des goûts différents monter notre réputation remplir des objectifs et bien d'autres choses parce que ce n'est pas seulement qu'un jeu de, de, de simulation gestion c'est aussi, il y a un côté RPG dedans, vous allez avoir des quêtes, des objectifs, du commerce à faire. Vous allez avoir des PNJ qui sont cool, d'autres qui sont moins cool. Il va falloir voir de quel côté de la balance vous allez vouloir vous mettre pour faire euh, évoluer euh, votre taverne de façon à ce qu'elle ait la meilleure réputation du pays. Et ça, par contre, ça va être beaucoup moins simple parce que franchement, il y a tellement de choses à faire il euh, y a tellement de choses à gérer. Y a, entre les scénarios qui vont se glisser, les missions qu'on va devoir faire, etc., etc. On ne sait plus où donner de la tête. Mais depuis que j'ai découvert, franchement, je prends un vrai et un réel plaisir à y jouer. Euh, il est en plus truffé d'humour, euh, donc. Je ne sais pas, vous allez voir vos, vos, vos clients complètement bourrés, euh, ne serait-ce que les phrases qu'ils disent. Vous allez voir au niveau euh, des bulles qu'il y a au-dessus des têtes des gens. Il euh, y, a, y a énormément d'humour dans ce jeu. Et je trouve ça assez sympa et, et très représentatif de l'époque. Vous avez pu voir dans le, dans le trailer, selon le jeu que vous avez, il y a des DLC qui sont, qui sont en rapport avec le jeu et l'époque médiévale. Donc il y a les... On pourra dire il y a des. Euh, vous pouvez déjà le faire dans, ce, dans le jeu propre, sans les DLC. Vous allez pouvoir mettre des salles secrètes de jeu, euh, des salles secrètes pour faire des combats. Euh, vous allez pouvoir mettre. Il y aura aussi euh, les. Euh, comment on appelle ça les, Vous allez avoir des orgies, façon de parler, si vous mettez le DLC. Il y a des DLC, il faut regarder juste les DLC qu'il y a sur, sur, sur Steam il y en a quelques-uns et franchement ça pimente énormément le jeu. Moi personnellement euh, j'ai la version Anniversary de ce jeu, je n'ai pas pris les DLC puisque je tenais d'abord à découvrir le jeu. Et euh, au niveau euh, pourquoi la, la, la version Anniversary vous allez me dire tout simplement parce qu'il y a deux versions sur Steam, vous avez la version Crossing Roads Int je dirais entre guillemets normal et la version anniversary le problème étant c'est que la version cross hold in que vous avez la, ver la, la version simple basique du jeu euh, bah, est truffée de bugs hélas donc les développeurs ont préféré sortir une version anniversary avec, la co avec le correctif des bugs pour avoir discuté avec différents euh, amis streamers euh, bah, eux ont des bugs n'ayant pas la version Anniversary, que moi je n'ai pas. Donc si j'ai un conseil à vous donner et que le jeu vous plaît, prenez-vous la version Anniversary. Le jeu n'est pas excessif, vous faites différentes plateformes et vous allez voir que euh, moi le mien, personnellement, je l'ai payé à 9,99€, ce n'est pas énorme pour un jeu comme ça. Et franchement, il y a tellement à faire que c'est sans aucun regret. Le jeu donc est disponible sur Steam en deux versions. Euh, comme je vous ai dit, je vous conseille la version Anniversary. Il est développé et édité par Clabater. Au départ, vous serez obligé de passer par le tuto si vous souhaitez ensuite débloquer les autres modes du jeu. Euh, C'est-à-dire que vous avez la campagne, le sandbox le, euh, et le mode scénario. Ne vous inquiétez pas, le côté sandbox du jeu, ce n'est pas une version où on fait ce qu'on veut, comme on veut. On... Ce n'est pas de la construction pour le plaisir de faire de la créativité. Pas du tout, c'est euh, tout simplement un autre moyen de jouer. Par exemple, si je vous montre ici, si je clique sur Sandbox, vous voyez, il y aura différentes façons de jouer. Donc sans souci, vous aurez idéal pour les joueurs qui commencent tout juste à connaître ce genre de jeu. Il sera également apprécié par les joueurs expérimentés qui veulent laisser leur imagination vagabonder. Ce mode offre plus d'or et d'objets au départ que les autres. Donc au début, on part, on, vous partirez avec une renommée de 20, avec les golden qui sont l'argent du jeu, a cette somme-là, vous aurez toutes les installations et toutes les recettes déjà disponibles. Oui, parce que sur la carte, vous allez devoir euh, bah, débloquer des recettes. Au début, euh, c'est pas, euh, vous n'avez pas tout. Or, dans ce mode de science aussi, vous avez tout qui est débloqué. Donc, vous pouvez commencer par exemple à jouer là, mais il faut d'abord passer par le tutoriel qu'on va faire ensemble. Après, vous avez le mode bienveillant qui euh, vous permet euh, d'avoir une renommée de 10 au départ. Vous avez 50 000 golden. Vous avez... Les installations de base, donc il va falloir aller sur la carte, débloquer des objets. Vous allez envoyer vos PNJ apprendre euh, des recettes ou les envoyer en mission pour pouvoir euh, trouver euh, ces objets-là. Et vous aurez 4 recettes à votre disposition. Après, vous avez le mode normal, où vous partez avec une renommée de 1, mais qu'avec 35 000 Golden. Vous avez les installations de base et les recettes de base. Et ensuite le mode exigeant, c'est un mode difficile, vous avez une renommée de 1, vous n'avez que 20 000 golden, vous avez les installations, les recettes de base. Donc faites attention quand vous aurez fait votre tutoriel pour bien prendre le jeu en main, de bien choisir à quel niveau vous voulez jouer. Voilà, alors je m'excuse, j'ai les fenêtres ouvertes, donc il y a un petit peu de bruit, mais il fait 30 degrés, euh, on est le, le 30 mai quand je tourne la vidéo. 30 degrés, il fait super chaud, donc euh, ça fait du bien, mais euh, vraiment entre un coup, un coup il pleut, un coup il fait beau. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, des avions, etc. J'en suis désolé, mais il fait chaud. Donc on va partir sur le mode tuto, puisque moi je l'ai débloqué, mais vous, vous serez obligé de le faire. On est sur la version 3.0.7 du jeu, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite, et on va partir sur le mode tuto parce que sinon vous n'aurez pas accès au mode sandbox ni au mode scénario. Donc je vais faire ce, euh, ce tuto en plusieurs fois parce qu'il est long, il est long à faire. Donc je pense que je vais le faire en trois parties. Donc on va faire la première partie ensemble. D'abord je vais vous expliquer euh, ce qu'on voit à l'écran, etc. Si on a un petit peu de temps dans cette première partie, on commencera le tuto. Sinon ben, on passera dans la partie 2 au tutoriel direct et partie 3 le final du tuto. Mais il est vraiment très long parce qu'il explique que tout. Donc c'est parti, on y va. Il va y avoir une cinématique. Je vais vous la laisser passer. La première, il n'y aura pas de sous-titres, alors je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, ça va s'enchaîner avec une deuxième cinématique euh, qui, euh, elle, sera avec des sous-titres FR parce que le jeu est effectivement en français. Donc, on est parti. Delcris, un continent où trois sont pour dominance et For many centuries, one has always had the other hand. Yorveil. With its prospering cities, it has the economic strength to challenge the trade power of southern Sambria. And with its city's high walls, it can withstand the military might of Untermarch, neighboring to the east. But the golden age of Yorveil is nearing its end. And a sudden tragedy. The death of the wise and just King Owen marks the beginning of a new era. The kingdom is left without an heir, and everyone is whispering about foul play, but no one dares to say it aloud, and so your Vale has to choose a new king, while the schemers in the capital look at the empty throne and see only a ladder. Prince Arthur Rockbury, a well-known debauchee, has cornered the Yorville's wine trade. And in his life of pleasure, he has only one objective. To secure his privileged position by any means necessary. To the dangerous Countess, Eliza Devil. As the king's mistress, she had an established position in the royal court. But now will align herself with anyone who will help her retain her status. The army's commander, Judine Montre, is a disciplined leader with unparalleled focus. For years, she would use every occasion to try to rekindle the conflict with Untermarch. And now, she's been given the perfect excuse. The cunning Chancellor, Mu'vold Trovin, is the master of the royal treasury. He controls the movement of coin throughout the realm, and will use every opportunity to enrich himself because to him, gold is power. Meanwhile, in a village at the edge of the kingdom where the trade routes cross, a young man prepares to take on the mantle of a local barkeep. Knowing nothing of his lineage, he cannot foresee the importance of his small town at the crossroads. Was found dead in his chambers. The whole kingdom went into mourning. His death surprised all, for until then the king had enjoyed excellent health. It had been widely believed that his reign would be long and fruitful. The investigation was short and the official statement declared heart disease to be the cause of death. But people knew, they remembered how the royal children had died in mysterious circumstances while still young. And so they started talking, albeit quietly, about a conspiracy to kill the king and his dynasty. Meanwhile, at the southeastern end of Yorvale, far away from the big world of politics. In a small town, a young lad was preparing to take over his uncle's inn. Martin Brevet was getting old, and he still had a few things he wanted to teach his nephew. Okay, so on se retrouve. Au départ du tutoriel donc je pense que dans la partie 1 ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer un petit peu le menu du jeu dans la partie 2 on partira dans le tutoriel et dans la partie 3 on continuera euh, jusqu'à que vous voyez un petit peu ce qui se passe et ce qui va expliquer le tutoriel va non seulement vous apprendre à manier le jeu mais aussi à euh, comprendre ce qui se passe, pourquoi vous allez démarrer comme ça dans, les, dans le mode scénario, dans le mode sandbox ou autre, mais il faut vraiment passer par le tutoriel. Alors, ce que je vous propose, c'est dans cette première partie, on voit déjà, euh, vous avez pu voir déjà dans le trailer, une grosse partie de tout ce qu'il y avait dans le jeu. Ensuite, l'explication le roi est mort, patin-couffin, patin, va y avoir tout un système de ragots, etc. Et euh, aujourd'hui, donc, notre oncle euh, nous son neveu, nous devons reprendre l'auberge. La, euh, Il va nous léguer donc son auberge. Alors, au niveau ici, comme vous pouvez le voir, vous avez donc la possibilité, comme tout jeu de gestion, stratégie, etc., de mettre votre jeu en pause. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi Parce que vous allez avoir beaucoup d'actions à faire. Et si vous ne mettez pas votre jeu en pause, ça va, ça, va, ça, va ça, va ça va passer le temps. Et le problème est que vous risquez rater des choses. Alors, sur la gauche ici, vous pouvez voir ici une étoile donc c'est la renommée de votre auberge il va falloir la monter en faisant des actions en décorant votre auberge en rendant vos visiteurs heureux etc votre renommée va monter ici au tutoriel vous débutez avec 5000 goldens ici vous avez le nombre de vos invités ici vous avez des petits rouleaux de parchemin donc ce sont des rumeurs économiques Ici, ce sont des rumeurs politiques, ici, ce sont des potins de randonneurs. Ça, ça va vous permettre, par exemple, sur la carte, à avoir des euh, réductions. Euh, quand vous allez euh, commander des marchandises chez un marchand, euh, vous allez pouvoir utiliser ces parchemins-là euh, de ragots qui vont vous permettre d'avoir des prix ben, un petit peu plus bas euh, de transport parce que ça coûte très cher. Mais pas que, vous allez pouvoir aussi découvrir des traits cachés de vos employés avec d'autres rumeurs, etc., etc. Les rumeurs se gagnent comment grâce à vos employés qui vont dans la taverne papoter avec les clients ou plutôt en passant le balai euh, d'une oreille, écouter ce que les clients se racontent et ça va vous faire monter les euh, petits parchemins de rumeurs selon ce que la clientèle parle et selon la clientèle que vous avez au niveau de la clientèle au départ ben vous touchez les opprimés petit à petit euh, vous allez changer votre clientèle par rapport à un arbre de compétences qu'on va voir et euh, au début c'est les opprimés ensuite vous avez les bourgeois vous avez la noblesse vous avez les hors la loi et ici vous avez les randonneurs sachant que chacune de ces catégories a des besoins autant alimentaire Autant au niveau de l'alcool, ils n'aiment pas tous la même chose. Ils n'aiment pas tout, tous la même chose au niveau décoration. Par exemple, euh, les opprimés, ben, eux, c'est les plus pauvres du jeu. Ils aiment plutôt les décorations dites festives, les lumières, les guirlandes, les machins, les trucs, enfin la fête, quoi, pour essayer de se changer les idées. Par contre, les hors-la-loi, eux, euh, préfèrent, comme on peut l'imaginer, être dans un endroit plutôt un petit peu sombre euh, pas trop éclairé avec des décorations du style crâne chaîne, etc hein, c'est dehors la loi mais ça de toute façon ça vous est indiqué petit à petit les randonneurs eux vont avoir besoin par exemple que vous construisiez une des chambres voilà des chambres des dortoirs par exemple, euh, où ils vont pouvoir, ben, ils, les randonneurs, c'est des randonneurs, hein, ils trottent sur la map, ils viennent dans votre auberge et qu'est-ce qu'ils qu qu ont besoin ben, Ils vont vous demander euh, des chambres. Donc, vous faites un grand dortoir, etc. Les nobles, ben, ils vont aimer les choses beaucoup plus euh, raffinées. Euh, les bourgeois, exactement pareil. D'autres vont aimer le vin, d'autres vont aimer le cidre, d'autres vont aimer... Voilà, il y a tout un tas de critères qu'il va falloir prendre en compte. Ici, euh, vous allez pouvoir, quand vous aurez... Un étage parce qu'il est possible euh, de faire un étage donc euh, vous pourrez ici monter au niveau supérieur donc au niveau euh, du terrain lui-même, il ne comporte pas énormément de cases, alors on a pu voir que dans le trailer, vous allez pouvoir aussi élever des animaux. Euh, pourquoi Parce que ben, ça va revenir moins cher, par exemple, que vous ayez un poulailler. Les poules, elles font quoi Elles font des œufs, vous avez des recettes à base d'œufs, et bien tout simplement, au moins vous avez votre poulailler et vos propres œufs, plutôt qu'à les acheter sur la carte, euh, avec des commerçants, euh, ben ça, ça, il va falloir jongler, déjà regarder sur la carte les prix les moins chers par rapport aux recettes que vous avez. Il va falloir aller sur la carte chercher des recettes, les, envoyer vos, vos, vos employés. Découvrir de nouvelles recettes, euh, envoyer vos employés faire des missions, enfin il y a tout, plein de choses à faire, mais on va le voir petit à petit. Donc ça c'est au niveau de l'onglet ici à gauche, donc n'oubliez pas, vous avez la vitesse normale et vitesse accélérée. Alors il n'y a pas énormément énormément de différence entre la vitesse la plus rapide et la, plus, et la vitesse normale, vous allez le voir, il n'y a pas énormément de différence. Euh, mais il bon, faut penser à mettre assez souvent son jeu en pause non seulement pour voir ce qui, nous, ce, ce qui nous manque et pour avoir commandé sur la map attention aussi quand vous allez passer vos commandes vous avez des voleurs, les voleurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire ben, votre marchandise vous allez commander, vous allez payer et le problème il est que votre marchandise, ben, les voleurs vont peut-être vous la piquer vous vous l'attendez, vous la voyez jamais arriver donc vous avez la possibilité aussi, mais on le verra, de euh, pouvoir, grâce à ces petits rubans, demander une escorte de façon à ce que votre marchandise arrive bien à bon port et que vous ne voyez pas votre argent, vous filer sous le nez parce que les voleurs vous ont piqué votre marchandise. Alors au niveau de, euh, du premier plan, on peut voir une auberge qui est de base. Ici vous avez les toilettes, le puits et ça ce sera extrêmement important quand vous passerez en mode sandbox, mais ça on le verra. Alors ici vous allez avoir tous vos objectifs, les informations, vous verrez ça clignote quand on a besoin et ça vous dira ce qu'il en est. Ici donc vous avez le mode de compétition, si vous, si vous avez un, un mode de compétition. Ici vous avez la map, voilà. Donc au début, elle peut, elle peut paraître petite mais elle n'est pas si petite que ça. Alors vous vous êtes, par exemple, votre aubergine Ici. Donc, vous allez avoir besoin pour vos recettes, etc., d'aller acheter chez des commerçants. Ici, vous avez trois petits onglets. Donc, si vous cliquez ici, ça va vous afficher les ressources actuellement disponibles sur votre map. Évidemment, plus vous allez avancer dans votre jeu, plus vous allez en débloquer. Vous allez voir, votre map va s'agrandir. Mais attention, vous ne pouvez pas acheter partout parce que les routes, vous voyez, les petits points noirs ne sont pas faits. Il va falloir faire vos routes commercial, façon de parler pour ça pour savoir avec qui vous pouvez faire du commerce et acheter ce dont vous avez besoin il suffit que vous cliquez dessus si vous avez ceci qui apparaît vous allez pouvoir faire du commerce avec et acheter ce que vous avez besoin attention tout le monde ne va prendre, ne vend pas la même chose et pas au même prix par exemple si je vous mets les saucisses ici euh, le prix moyen en général au moment précis où je clique parce que les prix varient hein, le prix moyen, chez tous les commerçants, est de 250. Or, eux, vous voyez, ils les vendent à 207. Donc, ils les vendent plus cher que le prix moyen. Donc, on va, il vaut mieux regarder, mettre son jeu en pause et acheter, bien sûr, au moins cher, comme vous feriez dans la vie réelle. Ici, vous voyez, vous pouvez commander 10 articles. Donc, si je mets 10 saucisses, je ne vais pas pouvoir, euh, par exemple, si je clique 10 fois sur la saucisse, ça va être complet. Donc, faites attention, quand vous commandez, euh, de bien mettre tout ce que vous avez besoin. Pourquoi parce qu'à chaque fois que vous allez faire un transport, transport, une fois que vous allez valider, le transport, ce n'est pas gratuit. Ça coûte 100 pièces. Et je peux vous dire que l'argent part très vite. D'où le fait que je vous parlais des petits parchemins ici. Donc les verts, vous voyez. Les parchemins que vous gagnez en rumeur, les rumeurs économiques. Si vous le cliquez ici, vous aurez une remise de tant de pourcents sur votre commande. Après, vous pouvez demander à avoir une livraison express, mais vous allez payer... 50 golden de plus et attention vous pouvez vous faire attaquer donc vous aurez la possibilité aussi selon les endroits de demander d'avoir avec les je crois que c'est les parchemins bleus euh, d'avoir une sorte de convoi euh, garde du corps quoi pour éviter qu'on vous pique euh, ce que vous avez besoin donc ici vous voyez vous avez plusieurs euh, endroits où vous pouvez faire du commerce donc n'oubliez pas de comparer et il y en a, vous n'allez pas pouvoir, alors attendez, il faudrait que j'en trouve une pour vous montrer ça. Ici je peux, donc pour l'instant partout je peux apparemment. Alors ici par exemple, le village du sang, je peux. Ici vous voyez, vous auriez besoin de graisse, ben, là pour l'instant vous ne pouvez pas y accéder. Euh, ici la dame du besoin, je peux commercer aussi. Euh, L'isolte créative, je peux commercer aussi. Il euh, n'y a pas un endroit où je ne peux pas commercer que je puisse vous montrer. Bon, autrement, on le verra un petit peu dans le tutoriel. Je ne peux pas commercer partout. Euh, là, je peux. Alors ici, vous voyez, vous avez aussi cette icône là qui va vous donner les détails sur euh, le lieu. Donc par exemple, la prairie sucrée, comme on peut le deviner d'après le nom, le boulanger qui travaille dans cette petite boulangerie se spécialise en toutes sortes de sucreries. Alors vous voyez ici, on a des points d'interrogation. Non, ne sait pas ce qu'il vend. Donc pour débloquer, tout simplement, il suffit de valider en, en utilisant 5 parchemins bleus et ça va vous débloquer petit à petit les, euh, les choses que cette personne vend. Voilà, parce qu'au début, ben, vous ne savez pas trop ce qu'il vend. Voilà. Euh, ensuite, vous allez pouvoir aussi créer des routes. Euh, donc là, c'est la forteresse. Vous savez que je peux vous montrer où on peut créer des routes. Ici, par exemple, toujours chez le fermier secret. Donc ici, vous avez ce qui vend, mais attention ce que vous ne savez pas, ce qu'on qu a vu avant c'est des choses que vous allez débloquer, donc là pour l'instant vous ne le verrez pas dans le listing. Donc ensuite ici on peut, vous voyez, mar c'est marqué envoie un personnage pour qu'il apprenne une nouvelle recette. Alors ce genre de choses ce sont des recettes que vous allez apprendre, c'est à dire que vous allez envoyer vos employés, quand vous allez cliquer ici selon les employés que vous aurez, il, il va vous donner des noms de de vos employés qui peuvent apprendre cette recette. Si vos employés n'ont pas les compétences assez élevées nécessaires pour apprendre cette recette, ils ne pourront, ils ne, vous n'aurez rien et donc vous ne pourrez pas l'apprendre. Autre chose qu'il faut regarder, c'est ici, vous avez la catégorie de visiteurs que cette recette attire. Donc voyez ici, c'est plus la noblesse. C'est une recette qui touche la noblesse. Ensuite, par exemple, si je vais chez les fermiers étonnants, qu'est-ce qu'on me dit Rien de plus. Ici, non plus. Est-ce qu'il n'y a pas une autre recette sur la map que je pourrais vous montrer euh, Là, on l'a vu. Ici, non plus. Euh, évidemment, il fallait que ça m'embête. Non. Ici, village du sang. Alors, village du sang, ici. Ici, vous voyez Envoie un personnage pour qu'il apprenne cette recette. Le potage de bière et de fromage. Ça touche la catégorie des opprimés. Pour l'instant, vous voyez, la George est remplie. Votre taverne, elle touche plus les opprimés que les autres catégories. Il va falloir que vous essayez d'avoir un petit peu de, de, de chaque catégorie. C'est le mieux. Mais au départ, au tutoriel, vous ne prenez pas la tête. Mais après, essayez bien d'enregistrer ce qui vous est dit au niveau du tuto euh, parce que c'est très important. Tout simplement parce qu'après, quand vous allez passer dans les, dans les autres modes de jeu ou si vous continuez votre jeu après le tutoriel dans le même mode qui est le mode campagne, à ce moment-là, vous allez quand même avoir un, euh, comment ça un scénario qui est mis en place et vous aurez des besoins, mais par contre, vous n'aurez plus d'aide. Vous ne serez plus tenu par la main. Donc, enregistrez bien tout, tout ce qu'on vous dit dans le tutoriel. Comment il faut faire, quitte à le refaire plusieurs fois parce que vous allez voir que le jeu n'est pas si évident que ça. Il va y avoir des bagarres, euh, vous allez avoir des clients mécontents. S'ils sont mécontents, ils vont tout vous casser. Ensuite, vous, a, vous allez voir, il y a énormément d'humour dans ce jeu. Euh, ils vont être bourrés, vous allez voir marcher de travers. Vous faites attention aussi quand vous allez embaucher vos employés, au traits de caractère de vos employés. S'ils sont fainéants, évidemment, ils vont moins travailler. S'ils sont fumeurs, bien, ils vont prendre des postes toutes les 30 secondes. Euh, S'ils si, euh, sont malades, bien, il va falloir les envoyer chez le Toubip tous les 4 matins. Euh, et, et bien sûr, euh, si en plus ils sont alcoolos pour arranger le topo, ben là vous aurez le pompon euh, sur le, le, le chapeau ou la cerise sur le gâteau. S'il est alcoolique, fumeur et feignant, vous aurez le topo parce qu'en plus, s'il est alcoolique, il va être complètement bourré, votre employé. Non seulement il fera tout au ralenti, mais en plus il vous pique, il vous pique l'alcool. Donc faites attention, on verra ça dans le, dans le détail. Mais franchement, il a énormément d'humour ce jeu et je vous le conseille vivement. Donc vous voyez, vous pouvez envoyer pour apprendre des nouvelles recettes. Et petit à petit, vous allez pouvoir ben, débloquer d'autres endroits selon vos besoins, etc. Donc euh, n'hésitez hésite, pas à prendre votre temps, à mettre votre jeu en pause pour bien regarder. Déjà pour commander est moins cher, euh, de, de bien regarder comme vous faites dans la vie réelle. Hein. Si vous voyez, je ne sais pas moi, comme il fait chaud et qu'il fait beau, on va dire des glaces. Euh, la même glace chez euh, tel euh, magasin, elle est à 30 et l'autre magasin elle est à 10. Je suppose, comme tout le monde, que vous irez acheter la glace à 10 et pas à 30. Donc il faut bien regarder euh, selon ce que vous avez besoin, sachant qu'ils ne vendent pas tous la même chose. Ensuite, si vous décochez ici, voilà, vous avez ici tout simplement les recettes que vous allez pouvoir faire apprendre à vos employés. Parce que vous aurez des missions ou des quêtes où on va vous dire, il va falloir que tu apprennes des recettes. Ou tout simplement euh, vous avez envie de varier votre clientèle vous avez envie d'apprendre de nouvelles recettes plutôt que celles qui sont au départ Eh bien tout simplement au niveau de la map vous regardez donc vous allez cliquer celle là on l'a vu et celle là euh, ça toucherait quelle catégorie ben on vu, l'a vu c'est le potage de bière et fromage on en a deux au départ ça touche les opprimés donc celle là ça serait peut-être sympa qu'on la prenne ça demanderait euh, je crois que c'est de la bière Du fromage Et euh, des oignons Voilà ou de l'ail Je sais pas parce que l'oignon et l'ail se ressemblent assez dans le jeu Donc il faut faire attention à ça Ok donc ça Voilà au niveau de la map pour l'instant On n'a que deux recettes Sachant que quand vous allez envoyer votre, votre cuistot Puisque c'est le cuistot qui va Apprendre cette recette, ça ne va pas être gratuit. Non, non, non. Euh, la personne qui connaît cette recette, elle va vous dire Ah ben non, moi je te file pas la recette comme ça. C'est un petit peu comme les recettes de famille, vous savez, qui sont secrètes et qu'on ne veut pas divulguer, ça reste dans la famille. Ben c'est pareil. Vous allez vouloir, euh, vous allez envoyer votre perso, puis vous allez avoir un message qui va apparaître, un pop-up, et on va vous dire Ah ben non, euh, ben le cuistot de, de tel endroit pas, ne veut pas partager sa recette à moins que vous lui payez 200 golden alors faites attention a, ne prenez que les recettes qui vous intéressent parce qu'à chaque fois vous allez devoir payer 200 golden pour apprendre une recette attention à ça donc ensuite vous avez ici les missions ou les objets que vous pourrez débloquer bon pour l'instant sur la map on n'en a pas mais quand vous cliquerez ici, vous aurez des objectifs. Alors ça va, ça va être par exemple euh, des installations, vous allez débloquer des nouveaux lits, vous allez débloquer des nouvelles tables, euh, vous allez débloquer des décorations, vous allez débloquer plein de choses et euh, vous devrez envoyer votre personnage dont le nom, bah, par exemple si j'avais une décoration, je ne sais pas, ici, euh, comme pour la recette, j'aurai un nombre de personnes, bah, je l'envoie, il y va, de façon à ce que, par exemple, je puisse améliorer mon auberge. Parce qu'au départ, je peux vous garantir que ça ne va pas être du luxe. Hein. Ça va être vraiment une taverne un petit peu miteuse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ici, vous avez le mode construction. Voilà. Donc, vous voyez, ça, ça se passe sous forme de carré. Donc, vous allez pouvoir soit agrandir votre auberge en y mettant euh, des chambres. Il y a des portes, vous allez voir les portes, voilà, qu'il y a, vous avez tout un choix de portes, donc là, c'est à vous de le customiser comme vous voulez, quand vous serez dans votre partie propre, là, pour l'instant, c'est tuto, donc, les portes sont déjà mises, vous avez les fenêtres, voilà, elles sont toutes au même prix, 50 golden, euh, donc, vous pouvez, voilà, selon, selon après, comment vous allez jouer, selon les personnes que vous allez avoir, euh, par exemple, si vous mettez en bas les pauvres, vous pourrez mettre en bas, en haut, par exemple, si vous faites un étage, les riches, etc. Et Là c'est vous qui organiserez euh, votre, votre taverne comme vous avez envie et vous allez pouvoir la customiser, la créer comme vous en avez envie et c'est assez sympa. Vous allez aussi pouvoir changer par exemple l'état des murs, euh, si vous voulez que ce soit plus douillé chez les riches et moins douillé chez, chez les pauvres. Vous allez pouvoir changer les sols, vous allez pouvoir donc faire un étage en mettant évidemment des escaliers et évidemment des toits donc ça c'est au mode construction vous allez donc pouvoir construire, vous allez pouvoir agrandir vos pièces ou supprimer Ok mais ça on le verra ici vous avez le mode ameublement donc pour l'instant on ne voit rien ici parce que je n'ai pas commencé le tutoriel donc on ne va pas le voir pour l'instant ici vous avez votre livre euh, que vous, vous aurez des informations ici mais surtout ici à chaque fois vous allez avoir des objectifs qui vont être écrits ici et à chaque fois vous allez devoir quand ils seront validés Là, euh, quand ils seront validés, vous allez pouvoir récupérer la somme d'argent. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas, euh, si on me demande de poser quatre tables, ça sera marqué. Poser quatre tables, ça va faire un une petite musique ding-dong. Et ici, on va vous dire que vous pouvez récupérer la récompense. Cette récompense, ce n'est pas de l'argent, c'est des points de dynastie. De dynastie. Oh là là, je suis avec Medieval Dynasty, donc dynastie, non, de, reno de renommée. Ce sont des points de renommée. Ces points de renommée, vous allez pouvoir les utiliser ici. Vous voyez, bon, pour l'instant, je n'en ai qu'un disponible. Vous avez un arbre de compétences. Alors, pour l'instant, vous voyez, ici, tout petit-petit. Donc, avec la molette de la souris, vous zoomez. Et avec le point, vous allez pouvoir débloquer, euh, par exemple, ici. Euh, soit, je n'ai pas le choix parce que c'est le tuto, mais vous verrez que vous, dans votre partie libre, hein, euh, vous, vous, vous partirez sur ce que vous voulez au niveau des branches hein. donc là vous pourriez partir là on va être obligé de partir si on, met le, on mettra le point là sur les hors-la-loi pour avoir un peu plus de hors-la-loi dans la taverne mais vous allez pouvoir partir par exemple sur de la noblesse si vous préférez sur, les, euh, sur la noblesse vous allez pouvoir partir sur les bourgeois euh, vous allez pouvoir partir sur les randonneurs voilà et, les, et chaque catégorie va vous débloquer vous voyez un, un certain arbre de compétences euh, différents selon leurs besoins Donc là c'est vous qui verrez comment vous pouvez, vous voulez monter tout ça Ici vous pouvez changer le nom de votre taverne Donc je vais dire par exemple euh, Au bon coin hein, Je mets un nom au pif C'est juste pour, le, pour vous expliquer un petit peu la base de départ Voilà donc mon auberge s'appellera au bon coin Vous vous l'appellerez Tartifles et Flocs si vous en avez envie Ou chez les chez les, euh, chez les bourrés Là, c'est vous qui, qui verrez comment vous l'appelez votre auberge. Le nombre d'invités satisfaits, euh, le nombre d'invités satisfaits nécessaire pour un nouveau point de renommée. Donc, voilà, il faut au moins qu'un qu client soit satisfait pour avoir un point de renommée de plus. Ok, donc jusque là, c'est bon. Et si par exemple, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il y a un petit onglet ici qui vous permet de retourner dans un espèce de glossaire. Qui va, vous permettre, qui va vous expliquer exactement comment tout fonctionne, les trucs et astuces, comment euh, ben, les animaux, les mises à jour, les stats, votre journal, les fenêtres d'entrepôt, comment aller sur la carte du monde, vous aurez tout qui est expliqué ici. Ensuite, ici, vous avez les employés. Alors pour l'instant, c'est Martine, hein, puisque c'est notre oncle. Okay Donc c'est notre oncle qui est ici. Donc Martine, si on regarde, on peut avoir des informations sur lui en cliquant ici. Normalement, ouais, s'il veut bien, je ne l'ai pas sélectionné. Voilà, parce que je ne l'ai pas sélectionné. Donc ici, vous voyez que Martin, il a des caractéristiques. Il est loyal. Donc cet employé a souffert beaucoup dans sa vie. Maintenant, il a besoin de compagnie, d'un sentiment de sécurité, de stabilité. Mais en retour, il sera fidèle comme un chien. Ici, il est gay. Et ici, il est vaillant. Voilà. Donc, si on appuie ici on peut ensuite donc, pouvoir revoir ici les caractéristiques vous avez l'endurance du personnage, son humeur et sa loyauté attention, plus vos, vos, vos, vos employés vont travailler, plus ils vont être fatigués ils vont prendre des pauses, donc va falloir agencer aussi votre taverne de façon à ce que vos personnages ou vos employés n'aient pas 50 millions de pas à faire parce que plus ils vont se déplacer, plus ils vont être fatigués moins ils vont bosser et surtout Faites attention aux traits de caractère ici présents. Ensuite, vous avez un deuxième onglet ici où vous, vo vous verrez ça paye. Bon lui c'est le patron donc il ne se paye pas, il ne se donne pas de salaire. Ici, ben, c'est à vous de voir si vous voulez que votre employé se concentre sur la qualité du travail à faire, sur la, rapi la rapidité du travail à faire, pour sur la commodité. Donc lui étant le gérant au départ, bah évidemment il va tout faire donc on va le mettre en haut un petit peu partout voilà le travail en cuisine peut-être pas parce qu'il ne travaille pas en cuisine hein. euh, le, le tonton euh, on va avoir un cuistot qui va faire ça donc on va le mettre en bas la manutention oui parce que ça va aider le service il va aider le nettoyage il peut aider la gestion de l'auberge effectivement euh, c'est important et euh, les commérages bien sûr qu'il va écouter pour qu'on puisse avoir des petits points ici voilà, donc là on a fait notre tonton, donc ça n'oubliez pas de le faire pour, vous, pour tous vos employés. Donc au niveau des employés, vous avez ce qu'on appelle les ouvriers, les manutentionnaires, qui vont se charger quand vous, quand vous faites des commandes pour vos recettes, pour votre, pour votre taverne, qui vont se charger, alors si vous ne, ne mettez pas la palette ici disponible, c'est pas grave, le stock vous sera posé ici. Donc ce sont les manutentionnaires, les ouvriers qui vont aller ici, cherchez ben, les livraisons, enfin ce que vous avez demandé comme commande, et qui vont les ranger dans les stockages appropriés que vous aurez mis. Ici, vous avez aussi les bonnes. Vous avez, bon, et ben, les bonnes, c'est les serveuses, les femmes de chambre, etc. Oui, parce que vous avez plusieurs échelon dans les employés. Ah, ça fait beaucoup de choses à enregistrer. C'est pour ça que je vais vous faire en plusieurs fois. Là, on reste dans la présentation et dans l'explication. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Et je sais que si vous comprenez pas, vous n'hésiterez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite, vous avez les cuistots. Les cuistots, ils font quoi ben, Ils font la cuisine. Ça, je ne vous prendrai pas. Pareil, ils ont différents niveaux. On les verra par la suite. Vous avez après les gardes, plutôt les videurs. Ben oui, vous allez avoir des bagarres dans votre, dans votre taverne. Et les bagarres, ça entraîne, trop. Ça entraîne quoi ben, Ça entraîne tout simplement qu'ils laissent tout vous casser. Et si vous cassez des choses, va falloir les remplacer. Ou alors, va falloir les réparer. Tout ça, ça va coûter soit de l'argent si vous le remplacez, soit ça va vous coûter... Euh, ben, euh, ce que vous avez en stock, c'est-à-dire du bois euh, pour réparer, etc. Donc c'est du bois perdu parce que vous, vous invitez ou rempêter des affaires. Donc des fois c'est pas plus mal d'avoir des gardes, mais moi pour l'instant j'en ai pas trop eu besoin, je n'ai pas eu de bagarre, donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Et après vous avez bien entendu les escrocs. Ensuite ici vous avez, ben, comme vous pouvez vous en douter, la marmite. Donc c'est le menu de l'auberge. Donc vous verrez que selon ce que vous aurez vous allez vous allez devoir créer un menu euh, c'est à dire ce que vous allez mettre à la carte hein, comme dans un resto vous prenez une carte on vous dit ben, on vous propose ça on vous propose ça on vous propose ça donc faites attention de mettre à la carte au menu des choses qui plaisent aux catégories les plus hautes qui sont dans votre auberge si par exemple vous n'avez aucun noble n'allez pas utiliser ou mettre à la carte euh, des choses pour les nobles parce que ça ne va pas automatiquement plaire par exemple aux pauvres ça c'est pas possible donc faites attention à ça ici euh, vous avez euh, le nombre de, de, de salles que vous avez c'est à dire que si vous faites une vous pouvez par exemple augmenter euh, la pièce au niveau argent qualité en la décorant alors bien sûr Selon les persos, les persos opprimés vont plutôt aimer les décorations festives, comme je vous ai dit, etc. Ou alors, euh, ben, les riches vont aimer plutôt la luxure. Euh, les les hors-la-loi, eux, vont, rester plus, vont plutôt être, aimer être dans, dans, des, dans des pièces sombres. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, le terrain n'est pas super grand. Euh, comment je vais faire Je ne vais pas faire 50 pièces, mais vous pouvez faire deux, deux, deux étages. Mais aussi, vous pouvez, par exemple, faire un petit coin là, euh, un petit coin là. Euh, ici pour les pauvres, ici bah, mettre une ou de table un petit peu plus sombre avec des décorations de crâne, de chêne ici. Et ici plutôt festive, vous allez le voir quand on va faire le tutoriel, on va avoir un scénario qui va se mettre en place. Et justement ça va toucher ces deux classes et vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Donc euh, voilà, vous pouvez quand même arriver à mixer. Puis après vous allez pouvoir petit à petit en gagner de l'argent agrandir votre taverne, la changer, casser, reconstruire, etc. Donc vous inquiétez pas pour ça, il est assez, comme je vous ai dit, complet comme jeu. Ici, vous avez votre inventaire. Pour l'instant, on n'est pas très riche, hein, on a 10 bougies. Super Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand dans votre inventaire, vous avez ici un petit œil. Et vous voyez, ça va se mettre normalement, euh, si je ne dis pas de bêtises, si je fais ça, voilà, je sélectionne, je fais ça. Et vous voyez, ça s'affiche ici en bas. Ça vous permet plutôt qu'à chaque fois dans, les, dans le stockage, pour, euh, dans votre entrepôt, pour savoir ce que vous avez, bah ici vous l'affichez, comme ça vous vous dites « hop là, j'en suis plus qu'à 3 barils de machin, ils m'ont tout bu, vite je commande, comme ça vous tombez jamais à 5 ». Les bougies, il faut savoir une chose. On a l'époque médiévale, on va en avoir énormément besoin parce que effectivement, tout ce qui est lumière, c'est à la bougie. Et ben oui, il n'y avait pas d'électricité à l'époque médiévale, hein, donc euh, voilà, va falloir avoir quand même du stock de bougies, va falloir avoir des stocks de bois pour parce que ben, ça marche au bois. On n'avait pas l'électricité donc tout ce qui est euh, réchaud euh, etc pour faire la popote euh, tout ce qui est euh, par exemple va vous falloir un puits euh, pour euh, laver la vaisselle parce que c'est dans des bidons qu'on lave la vaisselle et petit à petit vous allez débloquer des objets de, de, qui vont monter en qualité sur la carte vous allez euh, débloquer un certain nombre de choses selon l'ordre de compétences que vous avez eu auparavant et vous allez pouvoir débloquer des objets un peu plus luxueux et pouvoir monter votre taverne mais au début vous allez partir avec ce qu'on appellerait une poubelle ouais ouais le terme est bien approprié une poubelle donc au niveau de, euh, de votre entrepôt pour ne pas vous embêter vous sélectionnez ben, tous les objets que vous avez vous cliquez sur le petit œil, vous aurez tout ici et au moins vous serez pas vous dire, ah ben mais pourquoi, mais pourquoi ils buffent pas ne ils, ils boivent plus, pardon je ne comprends pas. Ben, tout simplement parce qu'il n'y a plus de verre. Ou tout simplement parce que l'autre n'a pas fait la vaisselle. Ils n'ont plus de verre, ils n'ont plus d'assiette. Ça vous dira de toute façon ce qui manque. Ici, vous avez la fenêtre des invités. Ça vous relate. Ici, tout simplement, le, les, les personnages que vous avez euh, dans votre auberge. En plus ici, de la jauge qui vous dit le nombre de personnages que vous touchez le plus. Ou à qui votre auberge plaît. Bah, ici, vous pourrez voir bah, que vous avez, par exemple, un bourgeois qui se balade par là. Bah, qui se faisait là, on ne sait pas. Mais enfin, bon, voilà. Vous pourrez voir ici euh, tous, les, euh, tous les invités qui sont là. Ici, vous avez vos statistiques. Excusez-moi, il y a dehors une, un petit chrou qui hurle. J'en suis navré. Donc, vous, ici, vous avez votre chiffre d'affaires qui est à zéro pour l'instant, puisqu'on n'a pas commencé à jouer. Vos dépenses, euh, vos profits. Vos invités, votre nommé. Ici, vous avez effectivement, vous voyez, le total des invités, ça vous dira les personnages que vous touchez, les classes que vous touchez le plus, les revenus que vous avez, la satisfaction des catégories, donc à ne pas prendre à la légère, et pourquoi ils ont été et le nombre de, de qui ont été mécontents. Par exemple, ici, vous si vous avez eu 10, il y en a peut-être deux qui vont être mécontents. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Ici, vous avez le nombre d'invités à satisfaire nécessaire pour avoir un point de renommée. Donc ça va se marquer là. Et vous verrez ici combien de temps il vous reste avant d'avoir le prochain point pour pouvoir le mettre dans l'arbre et débloquer de nouvelles choses. Ici, j'ai accès. Donc c'est la consommation des, euh, des matières premières. En fait, c'est le petit, euh, je dirais, le carnet comptable de votre, de votre euh, taverne, tout simplement. Ok et ici, ben, c'est les paramètres du jeu. Donc, euh, vous pouvez euh, effectivement euh, changer euh, la résolution d'écran, etc. Par contre, vous ne pouvez pas rebagner les touches. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que ce n'est pas un clavier français. Et on ne peut pas rebagner les touches. Ça, ça m'a un petit peu gêné. J'ai eu un petit peu de mal à le prendre en main, mais bon, ça se passe assez vite. On y arrive. Voilà. Donc, on est à 45 minutes. Je vous aurais donné déjà les premières informations du jeu. Ce que je vous propose, c'est qu'en la prochaine vidéo, on commence le tutoriel. Comme ça, vous avez déjà les bases qui vous sont expliquées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à me mettre un commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et dans le prochain épisode, on attaquera le tutoriel avec le scénario qui va avec, bien sûr, c'est pas un tuto, vas-y, fais-ci, fais-ça, pose-ça, pose-ça, il y a un scénario avec, vous verrez, et c'est relativement sympa. Donc sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, et on se retrouve très vite pour la partie 2, c'est-à-dire, ou la partie 1, je sais pas comment je vais renommer, peut-être celui-là, je vais l'appeler, ouais, je pense que celui-là, je vais l'appeler présentation, et après, on fera tuto partie 1, tuto partie 2, tuto partie 3, pourquoi alors je verrai peut-être une partie, deux parties, trois parties, je ne sais pas comment je vais faire parce que le tutoriel est assez long tellement il y a de choses à expliquer et vu qu'il faut suivre aussi le scénario qui est demandé. Euh, je ne sais pas en combien de parties je vais vous faire le tutoriel, mais bon, en tout cas, j'espère que ce jeu vous aura plu. Je vous promets euh, qu'il est vraiment intéressant. Moi je suis surprise à y jouer des heures sans me lasser, à me marrer toute seule par rapport à des choses qui se passent. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Et puis si vous, si ça vous plaît, bah, écoutez, on continuera, on fera les, deux, les parties tutoriels, puis on continuera l'aventure si ça vous intéresse. Pour ça, bah, pas de problème, vous abonner à la chaîne YouTube, un commentaire, un pouce en l'air. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir et je, me prend, je prendrai toujours euh, le temps de vous répondre sur ce plein bibi, plein de zouzou. Et on se retrouve pour la suite et la partie 1 euh, de l'histoire de Crossing Worlds. Allez, plein de bibi, plein de zouzou. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye